bonjour à tous et bienvenue sur ce live de star citizen euh, ce matin on se donne rendez-vous pour euh, prendre le temps de faire le tour du karak qui maintenant est disponible pour tout le monde euh, alors on a déjà pu faire un petit tour l'autre jour quand j'ai pu euh, visiter celui de, de quelqu'un d'autre mais ce coup-ci euh, c'est le mien donc on va pouvoir prendre le temps de, de voir les choses un peu plus en détail En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi matin. Alors, j'essaie de, de choisir un cadre idyllique. Manque de bol. Il euh, y a une énorme tempête. Mais en même temps, je trouve que ça colle bien avec, euh, avec le vaisseau d'exploration. Il y a quelque chose qui se crée par la trappe. Hop, on va fermer ça. C'est génial. Bonjour Krapouchik, donc on commence euh, par la soute à véhicule. Alors pour l'instant je n'ai pas mis dedans, on fera ça sûrement tout à l'heure. Euh, on fera un petit tour, j'irai mettre un URSA et puis, euh, et puis un C8. Donc pour l'instant cette soute qui n'est pas prévue euh, pour mettre du cargo. Vous pouvez bien sûr mettre des, des boîtes à la main si vous en trouvez, mais elles ne seront pas euh, considérées comme, euh, comme faisant partie du vaisseau. On a. Ça bien, ça va être. Donc, cette petite rampe qui permet de, de créer une butée pour euh, votre ursa si vous avez peur d'abîmer la, la, la porte qui est derrière. Un petit peu comme dans le Valkyrie, hein, d'ailleurs. C'est le truc qui, qui est toujours pratique. Salut Pugna Ici, on a une échelle qui permet euh, d'aller dans les niveaux supérieurs. Pour l'instant, on ne va pas l'emprunter. C'est une espèce de petit accès rapide, on va dire, au, au, au niveau supérieur. Ici, on a des petits élévateurs qui permettent euh, pareil de rejoindre les étages supérieurs. Voilà, si jamais euh, vous ne. Si jamais vous avez décroché les pods, puisque les pods, c'est ce qu'il y a juste après, c'est ce qu'on va voir. Et ici, on a l'anneau de docking. Donc on a les combinaisons normalement on aura des combinaisons qui permettront euh, de, de s'équiper avant d'aller euh, visiter un, un autre vaisseau voilà ça c'est le futur à notre docking qui fait une vie qui est une vue pardon qui est, qui est plutôt sympa donc voilà ça c'est la note docking je comprends pas pourquoi il reste ouvert Normalement, il devrait rester ouvert donc ça, c'est vraiment le truc... Enfin, soit vous pouvez passer par là pour partir en évier, mais il y a encore d'autres points, c'est ce qu'on ce qu va voir tout à l'heure. Soit vous pouvez passer par la rampe aussi. Bien que la rampe, je ne pense pas que ce soit le, le plus pratique. Mais surtout, là, vous avez vos, vos combinaisons euh, faciles d'accès. Donc, comme je disais, ici, on a les pods avec le double sas, ce qui vous permet évidemment de d'abandonner un pod. On a un petit ascenseur pour descendre au niveau en dessous. Euh, les pods qui contiennent pas mal d'unités de cargo, mine de rien. Euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui s'étaient plaints de la quantité de cargo. Euh, je rappelle que ce n'est pas un vaisseau de transport, c'est juste censé servir euh, de, de réserve de vivres. Donc en termes de vivres, en vrai, c'est pas déconnant. Ensuite, ici, on commence à arriver euh, au cœur du vaisseau. Donc, devant nous, on a un ascenseur qui permet de rejoindre les étages supérieurs. On a le stockage d'armes, si tu veux bien... ...t'ouvrir. Merci. Donc, voilà, on a des racks d'armes. Si vous avez envie de mettre votre flingue... à l'intérieur, voilà, hop, et refermer. après, vite, tout le monde a ses armes, voilà, pareil, des petites combinaisons de dispo toujours, c'est pas mal parce qu'il y a une belle réserve de l'autre côté, c'est pareil. Et on a exactement la même chose au niveau des armes. Derrière, avant de prendre l'ascenseur, parce qu'on va finir l'étage tranquillement. Derrière, vous avez la tourelle euh, inférieure qui, je trouve, n'a pas une très bonne visibilité. Euh, J'ai pu la tester hier. Je trouve... Alors, évidemment, ça dépend des combats, hein. Mais euh, vu le combat, la façon dont il s'est passé hier, j'avais quasiment aucune vue sur, euh, sur personne. Donc il faudra voir qu'est-ce qui se passera pour le... pour le futur. Ensuite, on va aller à l'étage supérieur. Donc avec la nouvelle interface, ce qui est cool, c'est que vous savez où vous êtes. Voilà, donc là, un instant, on est au pont inférieur, donc on va pouvoir aller au pont de l'habitation. Voilà. Donc pont de l'habitation. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas revenir vers l'arrière. Par contre, on a une vue sur la Metebé. Parlons de Medbay, On va y aller. Comme ça, je vais pouvoir directement. Me mettre mon point de respawn. Donc voilà, ça c'est le seul lit euh, qu'on peut utiliser comme point de respawn. Pour l'instant, il y a ça comme interface. C'est pas absolument magnifique, mais bon. C'est de l'intermédiaire. Donc je rappelle que ça, c'est le seul lit qui soigne. Et c'est le seul lit qui permet de respawn. Ensuite, ici, on a des petits lits pour euh, attendre, si vous ne vous sentez pas bien, euh, en attendant que ce soit votre tour euh, de, de vous faire guérir. On a euh, un petit bureau d'analyse, en fait, qui permet de, de vérifier l'état du patient, euh, tout en gardant le patient en quarantaine. On a des réserves d'oxygène, euh, ici, je ne sais pas s'il prévoit de mettre quelque chose en vrai, ce genre de panneau il faudra voir sur le long terme. On ne sait absolument pas si, euh, si plus tard ça servira à quelque chose ou pas. On a des médicaments, évidemment, qui pour l'instant ne servent à rien. Pareil sur le long terme, il faudra voir. Microscope, il y a de fortes chances qu'ils finissent par servir. Euh, là, on a des petites euh, baies de stockage pour stocker des informations sur le patient. De l'autre côté, c'est du stockage pur et dur de matériel. Pareil, de la réserve d'oxygène. Rien d'absolument de, de, fou. Et ici, évidemment, ça, c'est un truc qui servira pour décontaminer euh, les personnes qui rentrent dans la baie médicale et qui en sortent. Ici... On a une porte qui déconne. Bon, je ne pourrais pas vous la montrer. Ici, on a l'ascenseur, donc qui permettait d'aller euh, à l'avant avant, avant qu'il ait les pods. C'est l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on arrive au mess euh, où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à montrer. Oh, c'est dommage, il y a la nuit qui, qui tombe. Euh, éventuellement, tous ces trucs-là devraient être fonctionnels à terme. On devrait pouvoir s'en servir, servir du micro-ondes, se servir des, des différents trucs pour se servir à manger, se faire à manger éventuellement, parce qu'il n'y a pas de, de cuisine dédiée euh, dans le carac. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou pas je pense qu'on peut discuter. Je, je, je me dis qu'un un véhicule comme le, le Carac aurait mérité une, une cuisine. Malheureusement, c'est un vieux vaisseau, donc ils n'étaient pas toujours forcément pensés jusqu'au bout. En face, on a la zone de détente. Et on a la zone de détente, c'est là qu'on trouve les salles de bain. Euh, et des toilettes. Est-ce que c'est logique Je ne sais pas. En tout cas, on a une petite table de billard. Ensuite, on a les lits où vous pourrez dormir, trouver les, euh, les différentes armoires pour passer vos vêtements. Et ici, les douches qui ne sont pas fonctionnels pour l'instant. Toutes les portes qui se ferment automatiquement, c'est super. Euh... Super bizarre qu'ils aient fait ce choix. Merde, j'ai plus mon coda. Alors, euh, le billard pour les gens qui se poseraient la question, évidemment, il n'est pas fonctionnel. Ensuite, quand on continue d'avancer, on trouve la chambre du capitaine avec euh, les livres qui vont bien, les écrans amovibles. Voilà, si vous avez des données à cacher, euh, vous ne voulez pas que les, les visiteurs les voient. Euh, le siège pour l'instant n'est pas fonctionnel, mais ça, c'est parce que le vaisseau n'est pas fini, tout simplement. Je rappelle que nous sommes encore sur le PTU. Le lit du capitaine, évidemment, et la salle de bain du capitaine avec les toilettes et la douche. Et puis un petit euh, un midi-kit. Pareil, on a un placard. Et pour finir, on arrive au cockpit principal. Donc on a les trois sièges, le siège du pilote, les deux sièges de copilote. Euh, on peut trouver aussi des emplacements de composants. Alors par contre, je ne peux pas vous dire euh, pour quels composants c'est prévu. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça, il faudra voir sur le long terme quand le vaisseau sera fini. Pareil, emplacement de composants. On a la même chose en face. Et ici, c'est les euh, serveurs qui permettront de stocker des données. Là, pareil, hop. Plein de composants. Je pense que c'est des, des composants qui seront euh, importants. Et euh, auquel on devrait avoir accès facilement. Ah, pourquoi il ne vient pas On va passer au pont supérieur. Oh, ça a été corrigé. Il y avait un petit bug hier avec, euh, avec les consoles. Donc ici on a notre star map, euh, inutilisable pour l'instant malheureusement. On a notre euh, euh, commande de pilote secondaire, donc en gros pour que le commandant puisse prendre le contrôle euh, s'il veut faire quelque chose lui-même. Euh, je ne connais pas pour l'instant la priorité entre les, les, les deux sièges, entre le siège du pilote et la commande du, du commandant. Je ne sais pas s'il y en a un qui prend la main sur l'autre ou pas. Je ne peux malheureusement pas vous le dire pour l'instant. Ensuite, ici. On a euh, un siège qui est normalement censé servir pour les com. Ah, c'est quand on rentre dedans, ça envoie la console de l'autre côté. D'accord. <rire> ok. C'est bon à savoir. Anvil, aerospace. All systems, online. Bon, d'accord. Quand on rentre dedans, ça on voit la console de l'autre côté. Voilà. Petit bug. Et ici, c'est la tourelle euh, du dessus. Donc, c'est la remote tourelle. Je vais faire un petit tour dedans. Ok. Je vais devoir allumer les systèmes à la console de bord. De toute façon c'est bien, ça nous mettrait un peu de lumière. Vous pouvez profiter du, du son de démarrage. Hop, voilà, donc ça, c'est la vue qu'on a sur la tourelle du dessus, donc 360, avec des tirs assez lents, quand même, c'est pas non plus euh... une tourelle extrêmement rapide, mais elle peut faire mal si elle touche. Euh, on va repartir vers l'arrière tranquillement. Ici, on a euh, les escape pods qui vous permettront de vous échapper du vaisseau en cas de problème. <rire> Par contre, si vous êtes à l'arrière du vaisseau, vous inquiétez pas, il y a aussi des escape pods. Ici, c'est euh, la salle de réparation. Si vous avez des composants à venir réparer... Euh, des petits composants, euh, ou des fusifs, des choses comme ça, voilà, vous pouvez les emmener là. Utilisez vos petits outils euh, de, de réparation, euh, pour l'instant, c'est inutile, on va dire, comme pièce, parce qu'il n'y a, a rien qui est accessible, il n'y a rien qui fonctionne. Euh, ce, cette petite zone-là, pareil, je ne sais pas à quoi elle servira pour le, pour le futur, on n'a pas trop d'infos. Sur ce qui est prévu, je pense que s'ils l'ont mis, c'est qu'ils ont des petites idées. Euh, il faudra voir plus tard à quoi ça servira à côté on a la baie des drones alors il y a un siège qui était bugué je ne sais pas s'il si est bugué on va éviter euh, de se faire piéger Donc, pour l'instant les drones ne sont pas dedans mais plus tard on aura une vitre où on pourra les, les contrôler oh j'entends un vaisseau Alors, c'est du son d'ici Je ne sais pas. Euh, donc, les drones pourront sortir sur le côté. Une fois que vous voudrez euh, les ressortir pour les tester, donc vous avez ces bras qui pourront venir au-dessus, la trappe ici s'ouvrira et vous pourrez euh, récupérer vos, vos drones. Pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit de rentrer dans le siège. Normalement, celui-là n'est pas bugué. Bah si. Il est bugué. Je pensais qu'il y en avait qu'un qui était bugué. Alors, est-ce que je risque ça à sortir Sinon, je me tue. Non, c'est bon. Ok. Super. Ouais. Bon. Il y a encore quelques petites zones qui sont buggées comme vous pouvez le voir ici. On a toujours l'ascenseur qui permet de, de faire tous les étages. Hop. Ici, euh, c'est l'échelle qu'on a vue au tout début de la visite donc qui ramène dans la dans le hangar à véhicule. Là, on a une petite station. Je ne sais pas ah, si elle sert à ouvrir la porte. Ok. Voilà, ça permet d'ouvrir la porte de votre hangar où vous aurez, euh, où vous aurez votre Pisces plus tard. Enfin, il y a d'autres vaisseaux hein, qui rentrent. Euh, pour l'instant, de ce que je sais, il y a le Pisces, il y a le Merlin et le Archimède et il y a le euh, 85X. Voilà, ça c'est les vaisseaux que je connais qui peuvent rentrer. Hop, on va faire un petit tour dans le hangar. Donc dans l'hangar, rien de foufou. Juste la zone pour se placer. Euh, on peut supposer que plus tard, ce genre de choses, ça servira. Et que ce ne soit pas juste de la déco, mais on n'a pas d'info pour l'instant. Euh, ici, c'est notre ascenseur euh, principal, celui qui nous a conduit euh, à la baie médicale tout à l'heure. Mais on y reviendra plus tard. A partir d'ici, là, on peut atteindre les tourelles latérales. Je vais vous emmener faire un petit tour. Alors, pour l'instant, les couloirs sont encore très très sombres. Je ne sais pas si ça va être euh, changé avant la release. J'espère. Parce que pour l'instant, c'est un peu trop sombre. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, c'est pas une ambiance, c'est juste sombre. En tout cas, les tirs sont vraiment pas mal. Il y a quelque chose de très jouissif au niveau des, des tourelles. Euh, je suis très triste parce que je m'étais mise dans une zone de soleil pour vous montrer exprès la, la tronche du carac. Mais au pire, on fera ça plus tard. Salut Fonfon! On ira déjà chercher euh, un petit Tursa. Et puis on s'amusera avec ça. Mais en tout cas, voilà. La, la tourelle est plutôt jouissive. Et euh, la vue est super intéressante. Là, c'est dommage, vous ne pouvez pas en profiter. C'est vraiment dommage. Il y a quelque chose de, de très Star Wars... Euh la tourelle je trouve. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que la porte soit pas fermée. Hop là. On va continuer vers l'arrière. On nous, nous arrivons à la salle des machines. Donc la salle des machines qui est sur deux niveaux. Je ne sais pas si Oh, c'est sympa, on entend une radiation dans ma radio. Comme s'il y avait de l'interférence à cause des, des moteurs. Je trouve ça plutôt rigolo. Ok. Donc voilà, la salle des moteurs où votre ingénieur pourra surveiller un peu l'état de la machinerie. Euh, pour descendre, on a soit une échelle, soit un ascenseur. Donc ici par contre vous aurez les plus gros composants en fait, vous aurez sûrement justement le, le power plant, les refroidisseurs, ce genre de choses. Hein, qui iront dans ces gros compartiments. Par contre ceux là pour les déplacer à la main euh, vous oubliez. Hein. Bah tiens justement on a ici donc le radar, ici le générateur de bouclier qui est en place lui par contre. Oui, ce truc-là, vous ne le portez pas à la main. Hein. Les, les, les fusibles, en fait, il faudra euh, interagir directement avec le composant pour l'ouvrir. Et récupérer les, les fusibles défectueux. l'autre côté, c'est pareil. Chez le générateur. Et life support. D'ailleurs, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemblent les systèmes de survie dans les gros vaisseaux. On n'a aucune idée de, de la tranche de composants. Euh, enfin, ici, on a des petites pièces pareilles de maintenance où vous avez un énorme composant et votre euh, votre réservoir de carburant on va remonter d'ailleurs de l'autre côté hein, c'est pareil je vous montre aussi c'est exactement la même chose hein avoir de carburant. <coughs> Pardon. Voilà. Ici, on a une petite console. Euh, je ne sais pas à quoi elle servira. À long terme. Étant donné qu'on peut directement aller dans la salle. Je ne sais pas tel qu'elle servira à avoir des, des messages de la part du, du commandant, je sais pas, mais en temps on peut discuter par radio, donc. On verra sur le long terme. Maintenant, on va retourner à l'ascenseur. Et nous sommes donc au Technical Deck et nous allons au cartographie Deck, qui est le dernier niveau du vaisseau. Voilà, donc là on arrive à la salle de cartographie, qui servira euh, plus tard. Donc on peut imaginer normalement qu'il y aura des écrans partout sur les murs. Et en fait, cette, euh, cette carte sera une carte hyper détaillée par rapport aux, aux autres Star Maps. Et donc, normalement, elle vous permettra euh, déjà d'avoir les infos que vous, vous aurez cartographiées. Et donc, vous pourrez euh, regarder les planètes d'extrêmement près. Les différents objets, en fait, qui traînent dans l'espace. Euh, pour pouvoir, justement, faire des, des, pleux, des feuilles de route, en gros. Euh, et discuter avec vos, vos collègues des endroits où vous aurez envie euh, d'aller. Donc, pour l'instant, il y a un petit écran. Mais euh, on peut l'allumer, mais il ne sert absolument pas... Euh, à la cartographie. Voilà, si je l'allume, on a les, les écrans euh, classiques qu'on trouve partout dans les vaisseaux. Donc ça, il faudra attendre qu'il y ait le building block qui arrive cette année, euh, au cours de l'année. Dans les différentes mages, voilà, il va y avoir des, des building blocks qui vont être mis dans les différents vaisseaux, euh, dans les stations et dans les villes. Par contre, je peux pas vous dire qu'est-ce qui va être fait euh, et dans quel ordre. voilà. Donc maintenant, sur le côté, euh, comme je vous disais, on va pouvoir retrouver des euh, combinaisons. Si jamais, justement, vous êtes perdu euh, au fin fond du, du vaisseau, et vous aurez des escape pods aussi. Donc même si vous êtes loin de l'avant du vaisseau, vous avez une chance de survivre aussi. Si vous venez par là, euh, vous avez une petite chance. Par contre, il n'y en a que deux, un de chaque côté. Donc... Euh, si vous êtes plusieurs, il faudra euh, tirer à la courte paille. Ensuite, on a cette zone tampon qui permet de, de voir l'ascenseur. Pourquoi Je ne sais pas, mais on peut voir l'ascenseur. Et par contre, ça sert aussi de sas, puisque à partir d'ici, on peut aller à l'extérieur. Et arriver sur le toit. Donc, ce qu'on voit là, là où je suis en train de marcher... Euh, C'est tout simplement la, la porte du hangar. C'est bon, on entend mes, mes moteurs, mais on dirait une espèce de, de fly-by, comme si quelqu'un qui, qui survolait. C'est assez rigolo. Donc voilà <coughs> Pardon, on vient de faire le, le tour complet du Carac. Euh, maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement ses équipements. Voilà. Donc, en Quantum Drive, il a un ponte euh, de taille 3. Par contre, du coup, j'ai pas plus d'informations. En refroidisseur, il a des Mercury de taille 3 aussi. Donc de taille 3 en, en refroidisseur. En power plant, il a un super drive de taille 3 aussi. Euh, en chute générateur, il a le Strong Gold. En arme, donc dans la remote tourelle, là, il a des euh, canons laser de taille 4. Euh, la tourelle, celle-là, je ne vois pas laquelle c'est. Est-ce qu'il va nous le dire Oui. Donc là, apparemment, c'est cela. Voilà, donc là, il a des laser repeater de taille 4. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il me met. Ah, ça, c'est peut-être à l'avant, non C'est celui-là, ça c'est celui-là. celui, -là. celui -là, il est où Ah, c'est peut-être en bas. En dessous. J'ai du mal à voir. Donc je là je ne sais pas où il est. Ça, de toute façon, c'est l'étoile de côté. Je pense que ce pas un bug. Parce que là, on a l'étoile de côté. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah non c'est bon Donc là j'en ai un Ça ça doit être au dessus Ça doit être au dessus Et donc ça c'est en dessous aussi Mais il ne le sélectionne pas Ok Donc voilà pour les armes en missile, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne peux pas rester, mais merci pour la visite. Merci à toi, Pugna, et passe une excellente journée. Je te souhaite un très bon lundi. Donc voilà un petit peu pour les composants. Et on a une tempête qui est en train de se profiler. Hop. Et on va aller. Euh... Mettre un, un URSA dans le vaisseau, tranquillement. Salut Alan Hunter, malheureusement habitué à louper la visite. J'en suis euh, désolée. Est-ce que la porte est toujours buggée, là Ouais. C'est dommage qu'elle soit buggée, celle-là. Ah tiens, juste pour s'amuser, on va utiliser euh, la console du dessus. Merci L66! Merci beaucoup! Alors, je reviens de ta question tout de suite, Anna. As-tu une idée du temps qu'il faut. qu'il peut mettre pour sortir d'une planète à haute atmosphère comme leur ville? A-t-il de comparaison avec d'autres vaisseaux? Le pire que j'ai testé en termes de temps étant le reclaimer. Alors, pour l'avoir fait. Euh, tout à l'heure en fait justement pour pouvoir le, le sortir euh, c'est plutôt correct en fait alors je peux pas te, te donner un chiffre malheureusement j'ai du mal à voir si le caillou m'a empêché de me poser mais je crois Donc euh, oui non non sincèrement c'est plutôt correct c'est un vaisseau qui, qui sort facilement d'une du, atmosphère et tu, tu, vas pas, tu vas pas cramer tout ton carburant à, à le faire Ah, un petit truc cool je trouve c'est qu'ils ont mis euh, l'ouverture de la porte sur un bouton à l'intérieur en tout cas et je trouve ça super cool alors par contre attention euh, avec la, la rampe parce qu'en fonction de comment vous vous mettez sur le sol la, la rampe peut ne pas toucher le sol et donc vous vous retrouverez coincé à l'extérieur de votre propre vaisseau. Ça peut être pénible. A-t-il une autre entrée que la hier Alors, oui. Mais pas, euh, pas au sol. C'est-à-dire qu'il a trois entrées, le, le carac. Euh, alors, est-ce que je mets un Nursa ou un Cyclone? Allez, on va mettre un URSA. Il a trois entrées. Donc il a une entrée euh, au niveau de la salle de cartographie, sur le dessus du vaisseau. Il a euh, la porte de docking et il a la rampe. Pan 1. Après, on peut éventuellement compter euh, le hangar comme une entrée supplémentaire, donc ça ferait 4. Mais en tout cas, il euh, n'y a que la rampe qui permet de rentrer quand tu es au sol. Ça, c'est peut-être un truc qui... qui manque, par contre. persuadé d'aller euh, d'aller droit. Bon, l'ur ça rentre, mais c'est pas non plus. Euh... pas non plus hyper spacieux. Ah, L'urse, il a toujours autant de mal. Là. Bon, dans la catégorie euh, test, je vous propose qu'on se fasse un petit trajet en quantum, histoire de voir combien de temps ça prend. Donc, on va se faire Crusader euh, Microtech. J'ai pas vu le carburant oh, D'accord, on utilise quasiment tout le carburant par contre. Il nous reste quasiment rien à la fin quoi. J'ai pas allumé les consoles ici. Donc du coup, entor tu peux regarder là à peu près euh, la, le, le temps qu'il met à, à accélérer. Tu vois, je trouve que c'est correct, personnellement. Je vais monter un tout petit peu la lumière. Marrant, il me montre encore mon, mon Ursa. Euh, pourquoi je vois plus... Ah si. <coughs> Coucou, et non. Mais je sais pas ce que vous en pensez. 6 minutes pour faire Crusader Microtech. On est sur un, un chiffre pas mal. Par contre, la consommation, elle est... Alors, par contre, ne vous, euh, ne vous emballez pas trop s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas sur le carac. Euh, le carac est encore sujet à modification, Il n'est pas encore fini. Donc, si vous pensez qu'il y a un truc qui est vraiment aberrant, faites un retour dessus. N'hésitez vraiment pas à faire un retour en allant euh, sur Spectrum, euh, puisqu'il y a des, des postes qui ont été ouverts concernant le carac. Donc, vous pouvez faire des, des propositions. Mais euh, ne sortez pas la, la, la, la fourche et la torche euh, pour aller brûler les, les devs. Ces, ces périodes de test servent justement à faire des propositions et des retouches, puisque les, les, les devs sont pas omniscients. Hein, ils peuvent, euh, eux, ils font des estimations de ce qu'ils pensent à peu près juste. Mais c'est à l'utilisation où on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes. Et malheureusement, euh, les devs n'ont pas le temps de faire des utilisations. Euh, les Evo ne sont pas représentatifs euh, des joueurs. Parce que les, les Evo, c'est au final assez peu de monde. Et c'est des joueurs bien particuliers. Donc, on a besoin de, de voir tout le panel des joueurs pour pouvoir euh, équilibrer quelque chose. La techno de récup d'hydrogène fonctionne pas trop mal, ça laisse présager le meilleur pour le système R. Mais là, je suis à quoi Moi 89 d'hydrogène. Merci pour le follow euh, l'ardoise vide. J'aime beaucoup ton pseudo. Après c'est toujours une bonne chose en même temps de laisser une ardoise vide quelque part. Bon par contre comme dit en quantum j'ai plus rien. Donc on va essayer de mettre le Pisces. Apparemment il n'y a personne dans le coin, donc peut-être que je vais pouvoir euh, sortir en laissant le, le hangar ouvert. Ce serait cool. Et normalement, je devrais pouvoir laisser euh, le, le carac quelque part et me déconnecter dans les lits. Euh, par contre, il y a un truc chiant c'est que on ne sait jamais par où rentrer. Bonjour, attention Lily, bug du carac, impossible d'en ressortir après une déco reco. Ah, d'accord, merci pour l'astuce, euh, Christus. Bon, bah du coup, j'irai me, me poser quelque part. Super, on est quasiment à côté. Allez, décolle. Hop, c'est parti. Alors, pour voir quelque chose, par contre, c'est chaud. pas la meilleure visibilité du monde bon, apparemment personne est venu se, se cacher il n'y a pas une plateforme un bouton ici pour fermer l'hangar c'est dommage je pense que ça aurait été bienvenu ça admirer ça et même la persistance des vaisseaux des maids ça me même un dans le carin à chaque dockage en station et d'après ça dans la liste de la station en question d'accord classe C'est la musique où j'entends des piou-piou Hop, -piou hop, hop, hop, on se calme, on se calme, on se calme. radar lock, donc il y a quelqu'un qui m'a ciblé Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas toucher les hauts, ni les bords. Ça l'air de partout. Hop. Salut Nila. J'ai l'impression que le quantum fuel s'est pas rechargé à fond. Ah non, il s'est pas rechargé à fond. C'est bizarre, ça. Bon, c'est vrai, normalement, ça me servira quand même à aller quelque part d'autre. Tant pis. Bug d'affichage, il reste à 99 Non, justement, je, je, je pense pas que ce soit un bug d'affichage, non Il passe tout juste le carac quand même là. Waouh Une fois relancé, il se massant. D'accord, super. Take off, Take off, bon, ben bah, j'espère que la rampe aura la place pour s'ouvrir. Merci pour le follow draw Merci beaucoup <coughs> J'avoue que j'adore rentrer dans les hangars avec les, les vaisseaux. marche plutôt bien, la rampe. Hein. Par contre, ça, c'est chiant. La vache Je, je, je crois qu'ils auraient dû prévoir des hangars un peu plus grands, quand même, non Qu'est-ce que vous en pensez Salut, Orion Ça me paraît à peine juste je comprends qu'il y a eu des alertes partout. <rire> Là, je suis quasiment au bord. Là-bas, j'ai le cul qui touche la porte. Alors, par contre, j'aime beaucoup la, la tronche des, des patins d'atterrissage. Euh, bah, le carac, il est, euh, il est vachement bien. Il est topi-top. Il est top y, a, y a quelques petits soucis. Par exemple, le fait de pouvoir sortir qu'avec la rampe avant. Je suis pas convaincue. Je pense qu'il qu manque une entrée. Ça toutou. Ah. Il y a le, le PNJ qui trouve aussi que le carac est trop grand. En <coughs> ah, vrai, regardez ça, quoi. J'ai les réacteurs qui sont au niveau de la porte. Oui, c'est la misère sur leur ville de area il, il faut sortir en crabe après plusieurs manips. Ah ouais, carrément. Et c'est marrant, parce que normalement, ils étaient censés justement l'avoir... Euh, avoir utilisé les Métrix pour qu'ils qu passent sur ces pads. Alors après, si eux, ils disent que ça passe à partir du moment où tu as la place pour mettre un cure-dent, effectivement, ça passe. Euh, si on dit que ça passe à partir du moment où on peut sortir normalement... Là, c'est encore autre chose, quoi. Ah, on verra. On verra. Il y a encore des... Il y a encore le temps de faire quelques améliorations. Écoutez, euh, moi, je veux en rester là euh, pour ce matin. Euh, c'est en fait, comme j'ai eu le carac, j'en ai profité, là, justement, pour vous faire visiter. Parce que moi, je, je ne l'ai pas, normalement, le carac. C'est juste qu'il a été donné à tout le monde sur le PTU. Donc, ceux qui n'ont pas de carac, si jamais, euh, si vous n'en avez pas acheté, euh, il est quand même accessible euh, sur le PTU. Euh, donc, vous pourrez en profiter. En tout cas, voilà. C'était ma visite du Carac. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et euh, on se retrouve tout bientôt pour un prochain stream. Des gros bisous. à la prochaine. Ciao, ciao.